Bonjour Ndeï Dag -Gay. Bonjour Ndeï Voilà Ndeï Dag -Gay, on célèbre ce 8 mars comme d'habitude la journée mondiale de la femme. Le thème de cette année, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des textes. Votre avis par rapport à cette journée et à ce thème Merci beaucoup Thomas, de m'avoir donné le micro pour me permettre de... Euh, à l'instar de la communauté internationale de euh, célébrer avec toutes les femmes du monde la Journée internationale de la femme. Oui. Euh, au nom du comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, je souhaite aussi bonne fête à toutes les femmes du monde et plus particulièrement à celles qui sont en situation de handicap. Donc, cette journée a beaucoup de signification pour nous. Euh, C'est d'abord une journée de bilan par rapport au combat des femmes, euh, par rapport au combat pour les femmes handicapées, euh, par rapport au combat pour l'égalité, pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de leur statut. Euh, C'est également une journée euh, pour voir les perspectives euh, par rapport à, le, à là où nous en sommes. Euh, le thème de cette année est plus, est plus pertinent. Oui. Euh, parce que euh, je me dis que l'innovation, la technologie, euh, le digital permettent vraiment euh, de réaliser l'inclusion. C'est vrai qu'il y a des défis, mais c'est des éléments extrêmement importants euh, qui permettent aux femmes. Euh, de réaliser l'inclusion. Et je dirais moi, aussi, permettre aux femmes handicapées, surtout, euh, de pouvoir réaliser l'inclusion. Euh, parce que, comme vous le savez, euh, les technologies de l'information et de la communication, si je prends cet exemple, euh, permettent aux femmes handicapées, des fois, à celles qui un handicap assez doux, ces technologies leur permettent quand même euh, de, de, de, de vraiment, pourquoi pas, euh, d'agir, de comprendre et de les utiliser euh, correctement. Etc. de faire du télétravail d'autant d'activités qui permettent à certaines femmes handicapées vraiment, de, de, vraiment c'est pas mieux par rapport au, au, au digital. Euh, D'accord, parlant des droits des femmes, est-ce que euh, celles des femmes handicapées sont respectées au Sénégal des Daguegué? Euh, merci beaucoup parce que comme vous le savez euh, avant tout nous sommes femmes nous sommes des femmes handicapées donc nous avons les mêmes droits que les femmes et comme stipule aussi notre nous avons les mêmes droits que les autres citoyens, mais il faut dire que par rapport à notre spécificité, euh, il faut dire que on a des difficultés par rapport à l'atteinte de ces droits, et c'est ce qui fait que le Sénégal vraiment a ratifié euh, la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. Et ne s'est pas arrêté là. Le Sénégal a également adopté une loi d'orientation sociale en faveur des personnes handicapées. Deux instruments juridiques extrêmement importants, parce qu'encore une fois, la question du handicap, c'est une question de droits humains. Nous sommes tous humains comme les autres. Donc, nous avons les mêmes forces. C'est parce, qu parce que nous avons une spécificité, euh, qu'on a eu des textes de loi qui sont plus spécifiques euh, pour rapport à nos préoccupations en tant que personnes en situation d'ambiance. Donc, euh, c'est dire que, euh, comme vous le savez, la loi d'orientation sociale a été votée depuis 2010. Il y a quelques décrets qui ont été signés, par exemple le décret relatif, à la carte d'égalité des chances, euh, qui est un filet social multi sector multi acteur. Donc, un filet social extrêmement important par rapport à cette carte d'égalisation des chances. Il faut dire que euh, il y a des actions qui sont faites, mais force est de reconnaître, il y a beaucoup, beaucoup de, il reste beaucoup de choses à faire en ce qui concerne les message le euh, l'offre de cette taxe à toutes les personnes handicapées qui en ont besoin, qui doivent en avoir. Euh, là, il faut dire que la production est très lente, euh, sans compter aussi les offres de services euh, qui, en, qui sont en train de se faire, mais très timidement. Donc, je crois que nous avons besoin par rapport à cette loi d'orientation sociale vraiment une application effective par rapport à cette loi. Donc nous avons aussi le demande de trait qui est relative aussi aux commissions départementales pour euh, l'éducation inclusive et spéciale. Mais nous avons d'autres décrets restants qui ne sont pas impossibles. Par exemple, tout ce qui est euh, par rapport à, à l'emploi, etc., etc. Donc je crois qu'il euh, faut dire que nous sommes donc beaucoup d'espoir cette, sur cette loi et nous n'attendons vraiment son, son application. Et son application, surtout par rapport à ce qui concerne la santé, parce que les femmes handicapées, encore une fois, ont des problèmes spécifiques liés à leur santé de la reproduction. À ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a quelques... Les euh, enrôlements qui ont été faits pour les personnes handicapées, les femmes handicapées, mais il faut dire que le besoin est là pendant, parce que euh, c'est vrai que la césarienne est gratuite et les femmes handicapées, surtout celles qui sont motrices, ont besoin d'une césarienne la plupart du temps pour leur accouchement, mais le paquet de services concernant la césarienne, ce paquet-là n'est pas, pas le gratuit. Hein? Il y a beaucoup d'autres frais qu'on doit payer. Donc je crois que nous lançons un appel vraiment un fervent plaidoyer pour que tout ce papier de pied de place soit vraiment gratuit et accessible aux, aux, aux femmes handicapées. Et que pensez-vous de l'autonomisation des femmes euh, C'est un thème extrêmement important. Donc vraiment, je salue cette et le fait qu'on ait à travailler sur ce thème. Euh, il faut dire que les femmes handicapées, la plupart du temps, en grande majorité, elles sont dans le milieux informels. Elles sont en train de s'activer pour une autonomisation. Effectivement, il faut dire que des efforts sont là. Il y a des, ça, il y a des, il y a des fonds existants, etc. Mais toujours pour ce qui concerne la spécificité des femmes handicapées, elles ont besoin plus d'être accompagnées en matière de formation. En matière de gestion, elles ont aussi besoin, parce qu'elles produisent, elles font beaucoup de production, oui. mais hélas, où vendre, ou vendre. Donc, je crois qu'elles ont besoin d'être mieux associées aux foires qui existent, aux expositions existantes, pourquoi pas, pour qu'elles puissent vraiment vendre nos produits. Elles produisent, elles sont dans divers domaines d'activité, elles ont été accompagnées dans des formations, soit par le ministère, mais surtout par les partenaires techniques et financiers. Et donc, je crois que à ce titre-là, ce qu'elle demande, c'est qu'elle puisse vendre leurs produits. Ils produisent déjà, mais pour vendre, donc je crois que c'est à ce niveau-là qu'ils ont vraiment besoin d'être assez accompagnés, mais aussi assez outillés et assez performants pour faire face à cette concurrence-là concernant le domaine informel, le domaine de l'entrepreneuriat en général. Les femmes handicapées sont souvent victimes de violences et de discriminations sociales. Euh, que pouvez-vous nous dire par rapport à ça, Neida euh, Merci beaucoup, Neikumba. C'est là aussi un thème extrêmement important, la question des violences. Parce qu'il y a quelques années, moi j'avais euh, lu un rapport euh, du secrétaire adjoint des Nations Unies qui avait dit que euh, sur deux femmes handicapées, on peut dire que les 8 ont. Une fois vécu des violences, des fois d'une même à la spécificité de leur handicap. Euh, parce que des fois, quand on voit qu'il y a les questions d'inaccessibilité, on a besoin d'accéder à un espace comme les autres, on ne peut pas, on se sent discriminé, et c'est ce que vient en Colombie, sans compter maintenant les violences morales et symboliques qui sont la plupart du temps le quotidien de ces femmes, parce que rien que le préjugé qui est handicap, qui est en handicap, rien que euh, le, les préjugés, euh, les, les violences morales et, et psychologiques, euh, tout ce que les gens ont comme euh, représentation négative concernant les personnes handicapées, euh, et tout cela, je crois que c'est des gens sans compter le fait qu'elles sont exposées à ce on ne peut pas euh, courir pour se d'un obstacle, ou bien quand on ne peut pas voir un obstacle venu, ou bien quand on ne l'entend pas, on est très exposé, on est plus vulnérable par rapport à ces violences-là. Donc, sans compter le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure oui. aussi, mm -hmm. et, que, la plupart du temps, et, en majorité, elles sont énormes. Euh, ce qui fait que euh, le système n'a pas pu les prendre en, en, en charge de le basage. Euh, avec les questions d'appareillage, les questions de formation, d'éducation, etc. pour vraiment une réelle réception. Il y en a seuls qui est dans la rue parce n'ont pas d'autres alternatives, elles m'a dit, Et tout le monde sait que quand on est dans la rue, on est exposé à beaucoup de plumeaux beaucoup de fléaux, contre même les violences, etc., etc. Donc, les violences quand même. Je crois que nous avons des lois, par exemple la loi criminalise le viol. Euh, donc, nous, dans nos programmes, ce que nous faisons, c'est faire euh, comprendre aux femmes handicapées quelles sont les violences et qu'est-ce qu'il faut en cas de violence. Et, et comment se prémunir des violences. Et comment aussi connaître ses droits pour pouvoir, en cas de violence, réclamer justice donc, c'est autant d'éléments qui sont importants et ça. Et nous y posons beaucoup de choses en tant qu'organisation de femmes handicapées euh, voilà, euh, pour vous selon vous, pourquoi les femmes euh, ont du mal à percer dans la politique ici au Sénégal le respect de la parité ça pose toujours problème euh, qu'est-ce que vous pensez de ça surtout dans le milieu politique euh, c'est ça, ce que je pourrais dire c'est que même pour les femmes handicapées euh, on a eu un travail avec les partenaires sur le programme de participation politique et citoyenne parce que je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, nous sommes des citoyens et qui des citoyens, citoyens, des droits et des devoirs. Donc je pense que le fait de s'intéresser vraiment à une chose politique, c'est important pour nous. Et c'est l'important, euh, c'est l'occasion de s'annoncer que lors des dernières élections, par exemple, euh, locales, nous avons eu beaucoup de femmes handicapées, à travers le Sénégal, qui font faire des conseils municipales, etc. etc., etc. Mais, donc, il y a une percée dans ce sens-là. Mais nous, à part de faire l'application de la loi sur la qualité. Oui. Moi, je me dis que, nous aussi, on doit continuer, parce que une chose, est de élaborer une loi comme la loi sur la parité, mais une autre chose est de que cette loi soit vraiment votée, adoptée, c'est extrêmement important. Mais une chose encore plus importante est de faire le suivi pour que l'application de cette loi-là soit une réalité. C'est vrai que des efforts sont faits par rapport à nous, non ceux dans les mouvements, mais il faut dire que nous devons pousser davantage. Nous devons travailler davantage sur le suivi de cette loi-là. Et comme on l'avait fait avec l'application euh, de la loi, trouver davantage d'alliés pour ce combat-là, pour le suivi de la loi sur la loi. Euh, voilà, Ndeida Gueye, euh, Rume FM, vous remercie pour la disponibilité. Merci beaucoup, d'avoir commencé, avec beaucoup de plaisir. Encore une fois, euh, joyeux respect à, à toutes les femmes de Réunion et aussi à toutes les, toutes, toutes les femmes du monde, plus actuellement à celles du Sénégal, et à nos handicapés qui, euh, qui, ont, qui ont bien compris que le combat pour le développement, c'est notre propre combat et elles, elles y sont euh, jour et nuit. Voilà, Ndeida Ghege, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association des personnes handicapées. Du comité des femmes du comité... Euh, de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées. Voilà, merci beaucoup Ndeida Ghege. Merci voilà.